La guerre est également cyber. On en parle avec Cyril Helsen, expert cybersécurité chez Serenity City. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Euh, les Russes ont attaqué les, les services d'information ukrainiens, des, des services informatiques ukrainiens. Expliquez-nous. Oui, bonjour. Euh, depuis, euh, on va dire, depuis 24 heures, on a, on a repéré une recrudescence, ce qu'on appelle des flux toxiques euh, des, des des flux toxiques sur les réseaux informatiques. On est passé de quelques dizaines de flux, il y a entre 24 et 48 heures, à peu plus de 9000. Donc ce qui, ce qui prouve en fait l'intensité sur les différentes entreprises qui et sont bien. actuellement ciblées par euh, tous azimuts, par alors, différentes puissances euh, attribuables à, à la Russie ou d'autres d'ailleurs. Les Russes peuvent-ils prendre le contrôle d'installations ukrainiennes en les hackant alors, les États ont des moyens, euh, bah, ont des moyens étatiques, excusez-moi du terme. Donc, euh, oui, euh, aussi bien les Russes que toutes les autres puissances, euh, sans donnant les moyens, euh, peuvent attaquer l'ensemble des infrastructures. Euh, C'est d'ailleurs que pour ça que, au niveau des, de la France, on a un dispositif de protection pour les eaux, les organismes. De, de services essentiels et ce qu'on appelle les organismes d'importance vitale euh, qui est qui est bien en place avec l'ANSI, euh, l'Agence nationale de, de, de la sécurité des systèmes d'information, pardon. Néanmoins, n'oublions pas les 3 millions 500 000 entreprises euh, en France qui, elles, ne bénéficient pas forcément euh, des, de toutes les moyens de protection et qui sont aussi sous le joug de, de cyberattaques. C'est d'ailleurs à cet effet qu'on a, avec notre partenaire UBecom, on a, on a demandé au Premier ministre hier soir de lever le secret défense sur ce qu'on appelle les fichiers, sur les indicateurs de compromission qui sont aujourd'hui réservés aux organismes que je viens de mentionner de façon à ce qu'on puisse en faire bénéficier l'ensemble des entreprises en France, des collectivités et de tous les organismes qui n'ont pas accès aujourd'hui. Cyril Elsen, expert cybersécurité, merci d'avoir été avec nous ce matin merci. dans cette édition spéciale Ukraine sur CNews.